Bon, du coup, euh, personne que tu es là, je ferai un live pendant une heure parce que bon, il y a le docteur qui respecte et il faut pas. Euh, il faut le respecter. C'est quand même le, le dieu du stream. Il faut pas déconner avec lui. Il fait un non, grand retour incroyable. Le... moi le dieu du stream. Hmm Quoi Tu disais Rien. Je <rire> suis sûr que t'as dit une connerie. Pas de être... nous. <rire> Je te raconte la fois où j'ai tué une vache à main nue. Vas-y. C'était une fois, genre je rentrais chez moi, j'étais à pied. Bon, j'étais en fin de soirée, hein, du coup. J'étais un peu là Il y a une vache qui me regarde. Jésus, un me suit. Mon ouais, Charlotte yeah yes. Enfin, c'est des... bon choix, mon pote. Bien joué. Merci, Jésus. Ami. Euh... Et, genre... et donc je disais, je rentrais de chez moi, et puis avant de rentrer dans mon village, il y a un prêt avec des vaches. Ouais. Puis là, je sais, pas pourquoi, je sais pas pourquoi elle dormait là. Ouais. Du coup, il y en a une qui arrive près du grillage et qui vient me regarder. Qu'est-ce que tu veux toi? Elle m'a répondu me. Mec, personne me dit me à moi. On est. Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai fait baisse les yeux. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a dit me. Mec, elle insiste. Ah ouais, je dis.. Ok, après. Je te coup... coupe un instant, c'est parce que il euh, y a chez Dux qui a dit ouais j'ai vu ça fait euh, j'ai refresh au moins 10 fois <rire> ah bah oui bon c'est un peu la galère et là je lui dis elle me répond me mec qu'est-ce que je pouvais faire mis à part rentrer dans le prêt pour commencer à m'expliquer avec elle ah, rien ouais. je rentre dans le pré mm. sérieux t'es sérieux t'es sérieuse tu me dis me alors comme ça elle me fait me mm. Non, mais... <rire> et là, là, qu'est-ce que je lui fais Je lui la chope par les cornes et je lui fais maintenant tu te calmes. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit... Et puis là, je me suis plus et je lui ai arraché la tête avec les mains. Apparemment, Attends, attendez. Bon, regarde, LES crêpes <rire> On les entend pas. Faites un clip sur ça. VOGALLE <rire> <rire> <rire> <rire> Ce, ton... Ce sera ton son de donation. VOGALLE <rire> LES parce que c'était... Oh j'ai du ce qui me donne 6 euros ça fait plaisir à la famille hey. Tiens c'est cadeau hey. Merci tu me rembourses l'achat que j'ai fait sur un jeu de golf sur King Queen Putain de merde oh. <rire> Bon ça fait plaisir On va dire ça tu dis juste merci Bon merci ça fait c'est sympa d'enrichir Hugo Merci ça fait plaisir eh, C'est ouf à quel point que je lance à peine un live j'ai un don quoi non mais Hugo, Hugo, ça c'est parce que t'es drôle, spontané et talentueux. Merci. Et Jidus l'a remarqué directement en regardant à travers tes lunettes. Bon, aussi c'est un ami à moi, mais bon. <rire> ah, ouais, mec, tôt. au pire, euh, au si ah, c'est ton ami, si euh, c'est ton ton ami, <rire> Nani <rire> <rire> Les villes, les Japonais qui sont tous ach ah non c'est moi le bleu. Oui, c'est toi le ah. bleu. Ah, bah merci de me prévenir, les mecs, c'est cool. <rire> Je suis taltonien, les gars, donc c'est un peu dur. Ah, mais... ah c'est pas L'île <rire> du pis. J'allais dire l'île du plaisir et j'ai bugué. L'île du plaisir mais... L'île du Voilà, pour va faire des screens sur ma gueule maintenant. <rire> Bonjour oh, les mecs. Mmh. Voilà. Moi ouais, je pense c'est qui qui Ah c'est Charles. Bonjour. Ce n'est pas celui qui joue avec nous. Charles à partir de maintenant, tu t'appelles Gédux, fais semblant que tu joues. <rire> ah Waouh Pigman, t'es trop fort. <rire> c'est narnaka. <une> <rire> OMG, Tommy qui tombe sur ta casse, Pigman, oh là là, la richesse. <rire> <rire> OMG, Hugo, les, les petits drapeaux Oh <rire> Big Man, oh là là La casse c'est trop cher oh là là Sidney <rire> On con, c'était de la merde Oh le Tommy, le double Oh Oh, la carte chance oh. <rire> Non Sidney Non Oh, c'est là, <rire> Ah, oui, Mets-moi de modo que je suis le manu de chat STP Mets-moi de modo que je suis le manu de chat Ah bah alors, Tommy, on est au RSA <rire> <rire> <rire> non, Tommy, on a sur les clim pour survivre t'en <rire> <rire> <Non>, merde <non. rire> <rire> Il est perdu <rire> Tout va bien pour le joueur euh, Lama <rire> Je vous baise. Ouais, Sidney T'as passé. <rire> Tous... Et c'est la faillite pour le joueur Yes. Hey, tu dis ça j'ai vraiment <rire> ouais, faillite avant moi <rire> Non mais mec là, Alors c'est moi <rire> qui ai la pire partie là Mec je fais je te perdrai Yeah <rire> <rire> Putain j'ai fait, y fait y une danse de y victoire Yo très bien le stream <rire> Charles <rire> putain <rire> Je, je, je faire commence faire à lire tout doucement je fais C'est qui lui <rire> <rire> je le connais normalement! J'ai de <rire> ouf! Alors attends, je vais le ban. Non. Oh non! Elle oh, me dit, c'est un jeu de merde! <rire> Alors, le joueur rouge qui... le joueur, le joueur ah rouge. Ouais, rouge. Joue... <rire> il refait un double. C'est incroyable. La carte chance, le 10 qui tombe. Il peut directement choisir la... les championnats du monde qu'il les met sur Osaka. Osaka, carte qui fait très mal si on tombe dessus à 3 millions 4. 000 000. Et. Oh, il bah, zut. Non. Ah, bah, zut. <rire> le commentateur va, va mourir. Ah, non, mais j'ai décidé de, de commenter la partie comme un joueur de, comme un commentateur de. Alors... <rire> Comme un joueur de foot <rire> Et c'est incroyable, je suis en train de faire des dribbles Il va à Londres, il empêche le futur Monopole go en achetant un drapeau ah, drapeau que rapeaux. je rappelle, qui coûte environ 36 000 dollars 220 000 dollars le drapeau C'est un très joli drapeau Le joueur, le joueur jaune... Ouais, il a bandé <rire> il a Je crois qu'il a pas capté Je l'ai mis <rire> dans le. Allô non, Oui, allô bâtard. Vas-y, commente euh, le commentateur. Donc, euh, c'est au tour du joueur rose qui va se faire enculer sa mère, peu importe ce qu'il fait. Voilà, il tombe sur Paris, il est obligé de déclarer faillite. Et c'est la perte d'un... d'un très grand joueur. Hein. Le joueur jaune qui gagne 300 000 pour un père 165, ça fait un calcul très facile de tête. Vas-y, fais le calcul alors. <rire> non je suis commentateur, pas calculateur. Oui. Bon. 135 000 euh, connard Ouais, et il y en a gagné ou perdu sans plaît te... ah. Le commentateur qui joue avec les calculateurs. Ah, tu sais pas lequel c'est. Charles, t'as pas une blague raciste Ton fils s'ennuie. <rire> tu sais, Alors... Le gros casse-couille. T'as pas une blague Alors... méchante C'est un arabe Non, non, non, c'est moi. Bon. C'est incroyable. BOUM et c'est la victoire d'Hugo par les balnéos Voilà Les balneo Pas les Je tiens à dire GG à mon adversaire, il avait bien euh, résisté, alors que c'est comme sa première partie, et qu'il a pu.. Euh... Moi je dis son adversaire c'était quand même un gros fils de pute. Patrick, comment tu as su il a fait un nom <rire> <rire> Putain. Tu vois pas là, mais je te fais un gros doigt qui <rire> décide d'acheter le bidonville de Séville Ah <rire> oh, c'est mon anniversaire je... tout de suite les oh, gars La main il a même pas commencé la partie, il se fait voler déjà l'argent <rire> Je suis toujours pas top euh, donateur, Sniff Bah <rire> <rire> je vais... Mon chercher Jédux, t'inquiète-toi ah, regarde, ça rafraîchit, t'as vu mon petit chéduque oh, Regarde, est-ce que tu es content J'ai lancé juste <rire> le logiciel pour voir Putain, mes notifications. La, la Sauf qu'il était parti à ce moment-là. Mec, moi j'ai pas dans l'optique de gagner, j'ai dans l'optique de... Ah, regarde Venise, bon. ils ont des spaghettes si tu veux. <rire> Maintenant ce ah, sera des pizzas <rire> <rire> de m'achète Arrête je voulais plus avoir d'argent <rire> Arrête je voulais Arrête, plus Arrête avoir d'argent Arrête, je <rire> voulais mourir Le joueur jaune qui ont leur appel à une vie sexuelle totalement pas épanouie Avec son chien <rire> Le joueur bleu qui pff, fait des trucs de <rire> merde Achetez, c'est à moi maintenant hey, c'est vil Mais ouais, c'est à moi maintenant, j'ai 3000 balles j'ai <rire> 3000 balles Le joueur bleu qui se ruine pour acheter des bidons des bidonvilles Le joueur bleu qui tente un parcours de combattant qui n'a pas d'argent, donc qui va te rejouer très vite et tomber sur la carte chance, on l'espère Ou sur Las Vegas, nique ta mère <rire> Ou sur Las Vegas, nique ta mère! Alors, Simon qui décide de faire euh, le tour du monde à pied. Euh... Alors qu'il est à l'aéroport, mais quel con! <rire> Et en plus, c'est à 2 mètres quoi! Et c'est un 4 pour notre très cher euh... pute. Et je vous baise <rire> Je ne paierai pas! <rire> il a fait faillite tout de suite! Oh, <rire> plaisir! Oh, putain, chance. Ah! Arrête <rire> de gueuler le tour de notre joueur. Ouh, rose. avec la carte double ah Qui va sur Paris x 2 1 million, ça coûte cher Ah, ça coûte ah cher. tu me refais un peu là Et merci à mon dieu de nous avoir suivis Oh non Je pas une vie Je pense qu'il a plus de chances de gagner. Oh putain Un deuxième monopole pour le joueur rose, c'est un coup dur pour notre très cher joueur vert. C'est la, la, la victoire! Ouais, pas non, c mais la victoire. là, c'est. Et je pense que c'est la victoire de notre très cher euh, joueur. Est-ce que tu as acheté pour un drapeau à 500 000? <rire> ah oui La victoire de Charles, on dit magnifique OPD, bravo! Voilà. Et une participation d'Hugo qui était. Fair play! Magnifique. Fairplay, en tout cas. Hey, on va clipper la, la défaite. Ah non, ouais, attendez, non Ah, tu si sais, la chance sais... du débutant. Non, je, je suis pas comme Trix, je suis quelqu'un de fairplay. Je te dis tout simplement que euh, c'est euh, les débutants. Tu commences le jeu, je peux comprendre. Ok, nous, on y va, on va promener des chiens. Balade de euh, Trix dans la rue. Je vais te cliquer, <rire> Donc c'est la fin, merci euh, d'avoir suivi ce live, même si on l'était... Euh... On était quand même 4, 6, c'est un bon score pour moi. Merci à tous de, de nous avoir suivis sur ce live. Et euh, sur ce, passez une bonne soirée. Le commentateur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette partie de Business Tour qui était magnifique, magnifique, des rebondissements, des, des trucs. Mais vous pouvez la revoir en replay dès que ce live sera terminé. On remercie la participation d'Hugo et, oui, et bon. <rire> de Charles et de là-bas. Et aussi de j qui était la première partie et qui a fait un play quand même monstrueux, on peut le dire. Ouais, il n'a il il a, il a pas gagné, mais au moins il a essayé de gérer, ça va. Je Donc vous voilà. dis au revoir et à bientôt. Allez, sur ce, des bisous et à un prochain live. Allez, bisous. Gracias. <tose>